Bonjour les amis, c'est Yushka. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Et là, nous allons voir, donc, euh, dans cette série qui se nomme euh, « Le tarot de Marseille à la lumière du tarot des cinq soleils », eh bien, on va voir la carte 16. Et c'est la maison de Dieu. Alors, on avait vu déjà un petit peu cette maison Dieu, euh, je crois que c'était avec, euh, vous voyez, je crois que c'était avec la carte 5, hein, qui s'appelait euh, le papa, oui, c'est ça, Eh hein? et bien si vous voulez avoir un petit clin d'œil, vous allez voir la carte 5, donc le pape, et je parlais déjà un petit peu, j'avais repris cette, cette carte là. Voilà, et eh bien alors, nous voilà avec cette maison de Dieu qui a fait couler tellement, tellement d'encre. Qu'est-ce que ça veut dire Et eh bien, on va découvrir tout ça en mettant euh, donc une autre arcane qui s'appelle l'arcane de la mort son nom, la mort, la faucheuse, c'est la fameuse carte 13? Hein voilà. Alors celle là je l'ai mis ici et c'est pas pour rien, hein voilà. Alors on va regarder ici toujours la maison Dieu, ça c'est le titre, hein d'accord? Là aussi c'est la maison Dieu pour Papus, donc, il a bien mis la carte 16, la carte 16 romain et arabe, voilà, toujours la même chose. Et là, il a mis euh, donc le nombre 70 parce que c'est le nombre 70, porte le nombre 70, voilà. Bien, alors, il a bien mis hein, ce papus, euh, la lettre en hébreu, alors par contre en français, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Euh, C'est marqué O-V. OV. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas de correspondance. Je ne vois vraiment pas euh, ce que ça veut dire. Je vous dis franchement. Alors, bon, bah, je ne vais pas m'y attarder. Hein, tout simplement parce qu'on euh, s'en fiche là. On va aller regarder, disons, cette fameuse maison de Dieu. Alors, moi, j'appelle Bédouin. Hein, ma petite carte, j'ai bien mis la lettre, hein, parce que la lettre, c'est le aïn. Vous savez, c'est vraiment cette prononciation là où on va chercher le aïn. Voilà, dans la gorge. Hein, et c'est l'œil, c'est l'œil. Voilà. Alors, qu'est-ce qui remarque cet œil là hein? On va regarder ça de, de plus près, cette carte. Donc, il y a les deux bonhommes. Hein, euh, qui on voit bien qui tombe là de la tour, il euh, y a une plume, il y a une tour, euh, disons un peu qui fait un peu comme une couronne qui est décapitée avec un donjon. Ça représente euh, peut-être, je sais pas, une façade, euh, une façade de maison ou alors euh, un mur. Hein. J'avais dit aussi pour la faucheuse. À un moment donné, elle fait volte-face. Boum Elle part le passage. La dernière de dire ici, tu n'iras pas plus loin. Donc, il y a une fonction un petit peu de mur. Bof, Elle se retourne et tout. Ah, voilà. Ici, c'est stop. Là, tu ne vas pas plus loin. Hein? Voilà. Euh, c'est comme ça. Bon. Alors, je vais faire un petit truc avant. Vous savez Regardez un petit peu la carte, comment elle est. Elle est, elle est surtout fichue en haut. C'est surtout le haut que je voulais vous montrer. Ça va pas compter euh, les petits points et les machins. Et regardez bien, vous, vous voyez un petit peu la couronne comme elle est fichue. On dirait un espèce de cran, vous savez, comme si euh, ça faisait partie. Euh, d'un système, euh, j'ai marqué sur le tableau, euh, d'horloger. Voilà, c'est tout cranté. Ça rappelle un petit peu, disons, euh, ce qu'on disait par rapport au cran, euh, un mouvement entraîne un autre et tout, etc. etc. la forme d'engrenage hein, qu'on avait déjà découvert avec le mot euh, euh, lanterne. Hein. Parce que les lanterne aussi, il faut savoir une chose, que c'est un lieu, c'est un lieu où se retrouvaient, disons, une salle, où se retrouvaient, disons, également les, les militaires, un camp militaire, ou, ou la, voilà, une réserve militaire et tout, voilà. Ça aussi, c'est un petit peu ça. Alors, euh, juste à côté, on voit une plume, mais non d'une plume, non d'une plume mais la plume, elle nous fait penser à qui Mais ça, c'est... Par contre, c'est en... dans la mythologie égyptienne. Ben, la déesse Maat. Hein, vous savez, la déesse de la justice. Hein voilà. Et on la représente souvent avec une petite plume, comme ça. C'est peut-être elle qui écrit, hein, la sentence et tout, qui la... Poum Qui la rédige. Voilà. Alors, euh ben, ça fait penser à des choses qui sont pas, pas très gaies, hein, les tours, les tours qui s'effondrent aussi, euh, y a, y a, ça, nous rappelle, ça nous rappelle beaucoup de destructions qui sont, disons, avec les tours, hein, même aussi la tour de Babel, vous voyez, j'ai mis ici, moi, euh, personnellement, hein, voilà, une construction qui est trop haute et tout, on s'est un petit peu euh, frictionné hein, avec euh, peut-être le pouvoir céleste euh, ou les limites hein, peut-être qui nous donnait et à un moment donné, clac, stop Voilà, enfin bref, on peut penser à toutes ces choses-là, effectivement, hein. ça c'est... Là maintenant je vais reprendre la faucheuse avec la maison de Dieu. Alors, je vais faire un petit tour arrière maintenant. Voilà, regardez, voir un petit peu. En haut, j'ai repris ce que j'avais mis pour la carte 14, la tempérance. Est-ce que vous vous souvenez, pour la carte 14, la tempérance, je vous avais dit que c'était le signe du scorpion et que le signe du, scorpio, du scorpion, lui, c'était un signe d'eau et il était dans une saison de terre. Sachant que l'automne, là où il se trouve, c'est la saison terre, de l'élément terre. Bien, j'avais dit également que la faucheuse portait deux éléments. Elle portait l'élément eau et elle portait... L'élémentaire, elle porte les deux éléments féminins. Bien, maintenant on va aller voir le capricorne, parce que figurez-vous que c'est un capricorne, hein, la maison dieu Et le capricorne, qu'est-ce qu'il est, -ce qu est Eh bien, figurez-vous que c'est un signe de terre qui se trouve dans une saison d'eau. Hein, c'est fou ce qui était, disons, sous terre, hein, avec de l'eau, avec le scorpion, revient ici à la surface, c'est la terre, hein, donc qui surgit, parce que le Capricorne, lui, quelque part, il évoque toujours les sommets, hein, la cime, le haut, les montagnes, hein, voilà il est toujours en haut, le capricorne, et le scorpion est celui qui est le plus profondément enfoui, quelque part, et le capricorne le plus en plus haut. Il y en a un qui est haut dans une saison de terre, et l'autre qui est terre dans une saison d'eau. Et bien, voilà. Vous avez vu un petit peu, c'est un va-et-vient. Ce qui couvert ressort, claque, avec le Capricorne, avec la Maison-Dieu, voilà, c'est quand même incroyable, quand même, ce va-et-vient, hein? et donc là, on voit effectivement qu'il y a des têtes, même des têtes couronnées, qui nous renvoient également à cette tour décapitée, couronnée, qui évoque également une couronne, c'est le 16 et quelque part ça évoque euh, disons la, la France avec euh, le Louis XVI et donc je pense euh, je, je suis pas sûre mais je pense que ça a été le premier roi qui a été décapité disons sous l'ordre quelque part euh, de leur... Euh, de, de, de, des sujets quoi c'est une révolution incroyable hein. enfin toujours est-il que pour nous c'est ce qui est marquant, quoi. C'est vraiment, euh, voilà. Donc là, on parle de quelque chose, on parle avec le Capricorne de sommeil on parle de Révélation, c'est aussi l'Apocalypse, on le voit bien. Hein. Donc là, il y a vraiment des dégringolades et oui, donc, avec cette, cette maison de Dieu, hein. voilà. Mais c'est une carte également qui est libératrice euh, quand, pour, pour, pour d'autres choses, hein, parce que ce qui doit être vu, vous voyez, est vu. Et quand un mal est vu, on peut le rectifier, mes amis. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre la carte parce qu'il y a toujours une petite leçon à apprendre. Et puis, ce n'est pas la peine de se laisser, disons, euh, euh, envahir par une, par une annonce. Non, c'est comme la météo. D'accord, là ça risque, etc. etc. parce que j'aime pas, disons, surtout là avec la mort, c'était lourd, avec la maison de Dieu, etc. Ou si vous avez ça dans vos cartes ou quelque chose, ou disons avec mes cartes, disons, qui sont mises en correspondance, c'est encore mieux. Voilà. Euh, eh bien, non, euh, ce sont simplement, disons, euh, des aspects. Hein, de la vie qu'il ne faut pas ignorer, euh, en général, vous savez, il euh, n'y a rien qui vous tombe sous le nez comme ça, en général, vous savez bien, euh, un peu le, re, le rebondissement de votre vie, ou même, euh, ah, vous dites, ah ben oui, c'était évident, ah ben oui, c'était évident, hein? voilà, et ben c'est un petit peu ça, et quand on ferme les yeux jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, ah ben, à un moment donné, malgré tout, eh ben, même si on ne veut pas le voir, on est obligé de le voir. Voilà ce que veut dire, donc, quelque part, la maison de Dieu, ce petit clac-clac, ce petit rappel, donc, hein, avec, donc, la tempérance et avec également, disons, l'arcane sans nom, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, mes amis, encore une petite vidéo, comme ça. Euh, sur, euh, sur la 16e carte. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et puis, que bah, vous avez appris deux, trois petites choses. Hein. C'est quand même aussi le but du jeu. Vous vous êtes amusé, ça. C'est très important aussi. De passer un bon moment. Voilà. et hein? eh bien, je vous dis au revoir. N'oubliez pas, comme toujours, de me liker, de commenter, de partager avec Moi mmh <rire> Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Et donc, ça sera euh, l'arcane euh, 17. Hein. L'arcane 17. Hein. Donc, eh ben, je ne vous en dis pas plus. À la prochaine fois les amis. Au revoir, au revoir. Moi, je vous like.